En 1993, des associations, des petites associations qui euh, bénéficiaient du, du dispositif euh, PIC sont appelées à rentrer à un à état des lieux du quartier, des réalités du quartier. Et la démarche suivie en 1993, et qu'on poursuit encore aujourd'hui, c'était de dire on ne va pas demander à un bureau d'experts euh, de faire euh, une analyse du quartier. Donc on va, on va la faire nous-mêmes. Et ils vont interviewer par ailleurs sept acteurs clés du quartier, l'interview d'une vingtaine de travailleurs sociaux et idem à une vingtaine d'habitants euh, qui eux aussi sont actifs dans différents comités, dans différentes associations. Ça va donner euh, le premier état des lieux euh, qui sera euh, publié en 1995. Euh, et puis, en 1996, lors du contrat euh, des quartiers Marie-Christine, le bureau d'architecte qui fait l'étude le, le de base et le bureau d'urbanisme vont choisir la coordination sociale de l'ACN à laquelle participent ces associations comme euh, interlocuteurs de terrain. En 2001, le plan global, ce nouveau plan global de revitalisation euh, Va être réactualisé et va être réactualisé euh, et présenté pour la première fois au nouveau collège. Et le troisième, euh, la troisième présentation de ce plan global de nouveau devant le collège est présentée en mars 2007. En octobre 2010, on a fait une première évaluation, euh, une évaluation intermédiaire de ce plan global démarré en 2007 pour débuter, entamer la nouvelle réactualisation qui sera présentée le 2 février au nouveau collège. Mesdames et messieurs, membres et représentants des instances de la ville de Bruxelles.